Ok, ouais. ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on peut fermer, ouais. ça on peut fermer, ça on peut fermer, et je pense qu'on est bien parti pour une game de LG. Oh ah putain je me suis trompé, fais chier Je pensais qu'on était encore à LG8 en fait, euh, désolé. Bah voilà Mais mais voyons ouais, Hop on est parti ouais. On est parti pour salut. LG EC, salut, ouais, salut Ouais les Salut joueurs. à tous, ça va Qui euh... qui stream au cas où je crie euh, ni ouais, moi, ouais, moi, moi, moi, moi ah, et aussi, euh, Pong sort son point de vue sur cette vidéo, voilà, euh, le lien dans la description. Retour à 500 épisode 8. Ça, quel zizi Non, rien, rien, rien, Oui, rien du tout. Parfois, il faut avoir de la chance dans les games. Et ça a été le cas aujourd'hui. Des fois... Salutations, Bichard, je suis Maroc. Bah, salut Maroc, je suis euh, France. Attendez, je... Et c'est une game d'LG UHC classique, en config saison 7. Pas grand chose à dire sur le début de game, comme d'habitude, canne, cuir, canne à sucre, tout ça, tout ça. J'ai dit canne, cuir et canne à sucre, encore, enfin, vous savez, alors que canne c'est canne à sucre, cuir c'est cuir, et canne à sucre, bref, vous avez, enfin, voilà quoi. Bref, je pars miner, et là, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Du fer, putain ça faisait longtemps que j'en cherchais, ça fait du bien d'en trouver. Attention mesdames et messieurs, on se déroule, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais j'en ai marre de ce rôle de merde J'en ai marre C'est de la merde C'est de la merde Putain Putain Putain Bon, il faut savoir que le Salvateur, c'était au moins la sixième fois que je l'avais. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Comprenez-moi quoi. Mais quelque chose va venir tout changer. Non, si je prends de pompe, c'est de cramer. Hein ça a marché. Ça a marché les gars. <rire> <rire> God damn. God damn it. Damn it. Oh yes. Yes, yes, yes. Oh yes, yes. Oh yes, yes, yes, yes. yes. Oh yes, David. Ok. Et je suis en couple avec Punk. Ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Ah oui, et petite précision. Il y avait un cupidon dans la game, c'est-à-dire qu'on a été mis en couple par quelqu'un. On va devoir essayer de le trouver. Oh, je suis trop content. Oh, je suis vraiment trop content. En vrai, je suis vraiment trop content. Vous imaginez pas, à quel point. Les gars, c'est notre moment. C'est notre moment. Avec Punk. c'est notre moment, les gars. C'est pour nous. Cette game, elle est pour nous, les gars. C'est pour nous. Oh, yeah, je suis trop content. Je sais oh, ce que c'était. Attendez, MDR. Ah. Je suis invisible, hein. C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle? <rire> je suis enfant sauvage, j'ai mis banano! Gros? <rire> ouais. Le salvateur. Oh, MDR encore! <rire> oui! Mais mec, moi c'est trop bien parce que je vais. On va, On va juste frissauce. sauce... Euh... Banana... Oh, j'ai failli dire un truc méchant. Banano. On a un peu de chance par rapport à nos rôles. Je suis salvateur, il est enfant sauvage. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui donner la résistance et en plus, il va pouvoir se transformer. Sachant que Banano est notre priorité. Si Banano meurt, Poncora la liste DLG et du coup, on pourra avancer dans la game. Faire en sorte de tuer des villageois et des loups-garous, équilibrer les deux camps. C'est notre objectif pour cette game. Bon les gars, c'est notre moment. Bonk hein. depuis... En vrai, je pensais qu'on aurait été coup de bien avant, tu vois. Je pense aussi. Les gens... Mais là, je suis tellement content, c'est tellement longtemps que j'attends ça. Mec, on va pouvoir montrer au monde euh, le best teamplay EU West, en fait. Exactement. Bon, c'est un début de game classique, mais on va dire que ça va déjà se compliquer. Quand euh, je te transformé, euh, on fera un point de rendez-vous, et je viendrai te donner la liste des loups. Ok. On va target pour affaiblir le plus possible les loups. Et comme okay. ça, après, quand ce sera les groupes de 3, je pense que notre cupi, hein, c'est un mec chaud. Parce qu'en vrai, c'est un de nos potes qui nous a mis en couple, et du coup, bah... Heureusement, tous nos potes sont forts au jeu à part Duino, mais en même Duino ça va, tu vois. Et ouais. du coup, après en groupe de 3, on va casser la gueule à tout le monde. t'es Salva et moi j'aurai la force. Salut Sophin Salut Bichard, ça Ça va et toi ça va, ça va. Aïe, ça se complique. Est-ce qu'il nous a entendu Est-ce qu'il a vu Punk S'il nous voit ensemble à 30 minutes de jeu, c'est fini. Ouais, je suis euh, je suis tout seul dans mes caves là. Ouais, je suis tombé sur un strip line alors je suis. Oh bah, ouais, c'était à moi tout ça. T'es enchant Euh, non, je suis pas enchant, j'ai pas trouvé de. de... Euh, t'es enchant vite fait Oh, je veux bien s'il te plaît, vas-y. Allez il vient Oh t'es beau ça, enfin t'es beau T'inquiète mec Comment ça il y avait... Attendez, il y avait une... Attends, il y avait une pomme dans le coffre, apparemment que j'ai pas pris Comment ça les gens Heureusement que vous êtes là les viewers Ah ouais c'est vrai, c'est vrai, il y avait une gapple dans le coffre que j'ai pas pris Ouais merci heureusement que, que vous êtes jouer, là Bien joué mec Non c'est pas dit que j'en ai pas gros, alors imagine Il me un diamant pour le placeron Ah J'ai le gapple Ah Oh tu pourras limite déjà remonter peut pas activer oh. attends je te sauce là Merde. Adieu. Eh merde! Déjà! Oh, Dieu, mais... bon, du coup, j'ai rien dit, 5 gap Ah oh, non, tiens, j'ai fait des potes en trop, tiens. Ah, moi aussi, j'ai un village. Ah ouais? Bah, franchement, j'ai tout eu hein, dans cette game. Hein. Ouais, moi aussi, en vrai. Genre, on m'a tout donné, on m'a dit, tiens, mon bon bébé, fais, fais, ouais, fais ton stuff. Bon, tu sais quoi, je vais, vais te laisser avec euh, tout le reste, juste me faire euh, enchanter les ouais, parties que je mettrais pas en diamant normalement. Vas-y, tranquille. Hop. Voilà. Juste, euh, vas-y, vas-y, tu peux tout reprendre. Bah écoute merci beaucoup gros T'inquiète bon. Tu, tu à gères à plus, la fougère hein. Bah écoute à plus gros Bonne fin de caving Bah merci Moi je vais partir vers, bah, de là où tu viens en fait Vas-y hein, moi je pars par là Vas-y, bisous gros On va partir par là Au <rire> On va le saucer ou pas j ai, j ai, En vrai j'ai envie d'un autre côté je me dis putain non, bah, Pas les comme... coups frère si tu veux, euh... ou, alors on, ou alors on laisse et on se casse de l'autre côté, mais il est pas loin, c'est ça, c'est risqué. J'ai peur qu'il revienne, et de l'autre côté, il m'a quand même passé gentiment en chante. Ouais, je sais, mais c'est triste. Mais tu sais, moi, c'est les seules conditions dans lesquelles j'ai le droit de. Enfin, je m'autorise à cliquer. J'ai peur qu'il nous ait vus. Bah, même moi aussi. Regardez, on va faire du sondage. Voilà. Et les subs, ça compte double. On utilise les sondages... les sondages Twitch. Après avoir attendu quelques minutes, on s'est rendu compte que c'était trop dangereux de le laisser en vie. Et en plus, on a fait un sondage dans le chat Twitch, et c'était un 8 à 90% pour le saucer. Donc si on vous pose la question, c'est pas moi, hein. Bref, il s'est un peu éloigné, on va essayer de le retrouver. des diamants. Un... Oh ouais, trop bien De diamant trop Ouais. Mais non Tain, Par contre, euh, on, on s'est rejoint dans les quai. Parce... Ouais, ouais, au final, on s'est rejoint... Bah en fin, j'ai continué le mineshaft, j'ai essayé d'avoir de l'or et tout, et euh, bon, j'ai un petit peu d'or, mais pas eu de diamant, quoi. Moi, c'est... On va dire, je suis parti... Attends, tu es où, le diamant hein euh, Juste là. Attends. Je viens de chercher. Oh, ah, tu ben, me régales. Ouais. Oh, t'es beau euh, Derrière moi, où bah, là, là Là où je suis beau, mec. Ah, est... ah il est vers là Ok. Oui. Ah, ok, ok, je pensais qu'il tu... était ici. En plus, ah. je suis 25. Oh, mais non, mais il nous régale. Il nous régale. Ah, franchement, je te... Je te mets bien. Là, tu me mets bien, gros. Putain, en Dieu, plus, je me Dieu, il veut rien donner, chan. mais... Euh, ouais, Dieu veut rien me donner, mais sauf un... C'est moi je en fait, voilà Bon tu sais quoi, je vais faire une épée en diamant parce que bah j'ai rien d'autre. Ça commencer mes c'est mes pont qui est normalement caché quelque part dans les murs. Je ne peux pas l'attaquer tout seul, je vais devoir l'attendre. Bon, depuis que je t'ai vu, j'ai enfin, retrouvé 31 d'or. Hein, quoi et, et les diamants. Ouais. Au final ça a été worse pour nous deux, hein. moi j'ai mes pièces, toi tu trouves quand même les diamants. Exactement, ouais je garde, merci beaucoup. Hein. Hop je prends encore de l'XP. Il me dit quand je peux reprendre hein. Attends je prends juste de l'XP pour m'enchanter euh, P1 t'es bien stuff maintenant. Je pense que je suis bien Ouais bah voilà. Ouais, ah, Je Aye. suis refait. Nice Hop, mec. Ok tu peux reprendre. Bon là, si t'as le diamant en trop tu me dis hein. Vas-y hein. De toute façon on, normalement on va, se, on, on va se recroiser, on a dans la même cave. Hop Ah oh, y avait de l'or ici. Il hey, est bien stuff au final donc on a de la chance au niveau du diamant. Là c'est deux pièces. On a bah, deux trois parties. Hop. Ici ici. Oh. Ah oh, mais t'as miné ici. Putain mais. <rire> Quoi je voulais éliminer par là au final t'es. Franchement, on est connecté hein. Eh de ouf. C'est la connexion gros. Dans la même direction. Exactement. Est-ce que t'aurais pas le même rôle que moi, c'est-à-dire simple villageois? Mec, exact. Putain mais mais je suis vraiment trop fort. Mais what the fuck. Hop. C'est ouf ce qui se passe. J'avais fait double 5 ça marche pas. Oh putain merde. Il a fait double 5 ouais, je suis dans la, la... la grosse technique là. Ah c'est, ça t'es bien là. Moi qui t'ai tout donné. Je suis désolé, gros. <rire> Je suis désolé. Suis... C'est pour la bonne cause, on savait pas si tu nous avais cramé. Oui. <rire> bon, pour le coup, on peut dire merci Sophin. Parce qu'il nous donne un bon stuff et plus de Gapel. Il m'avait tout donné, il était gentil. Mais bon, il faut continuer la game. Avec Punk, on va encore miner quelques minutes. De quoi retrouver du stuff pour nous deux et encore plus de Gapel. Malheureusement, pour le stuff, on repassera. Hein. Punk ne trouvera jamais assez de diamants pour son plastron. Mais si on arrive trop tard, les gens vont avoir trop d'informations et on va direct passer pour des suspects. Ah oui, et pour cet épisode, on a voté Banano. Pas pris de dégâts en plus, ce game. Hein. Pour une fois. Bon tu, tu te rappelles On fait un G4 récap... Euh, alors don 2 ça veut dire quoi on se Don 2. Ok. Et quand on veut confirmer et qu'on retrouve on, on, envoie on envoie quoi Don 2. Ok. Et si on veut dire non 1. Ok. Maintenant, euh, si... Euh, c'est quoi la, la, la, la commande don 3 ça fait quoi Don 3 c'est... Cupidon Ah le Cupidon. C'est ah, oui, à dire qu'on a trouvé le Cupidon. Et Ensuite quatre, don 4 Tu les dons. Ok c'est ça. La stratégie est en place, plus qu'à désigner un endroit où se retrouver. Ok, en vrai, on commence à se rapprocher là. Je vois celui-là C'est euh, le... le petit truc bon, euh, ça en pierre C'est un... le 2 ça. Ça, ça c'est le 2 Ouais, c'est okay, le 2. Ok, ça c'est le 2. Vas-y, va vas-y, euh, fonce, je pars à gauche, je pars à droite. Ok. Oh, Salut Salut, ça Salut, va. Mec. Salut, grand fan, ça va les gars Tranquille, on est là. Hein. Ah, je vois ça. Hein. Oh, a Narco. Je vole Mes chers parents, je, je vole Nartko Hello Salut Kiki de... bah, Salut les ouais, gars je... oh, avez... ouais, suis... Bouh Bouh, de... Bouh oh, un... Comment vont On arrive au bon moment au 0-0 parce que tout le monde vient de se rejoindre. Personne n'a réellement d'informations. C'est bon pour nous, mais on va quand même essayer d'enquêter un petit peu. Ah non J'ai perdu un cœur Oh fais chier Ah bah j'ai un effet de weakness tu sais C'est le nouveau rôle c'est t'as un effet de weakness la nuit comme ça Salut Tu m'as pas fait de dégâts Salut Bichard ça veut quoi Salut Bicho Putain mais d'accord Je me suis eu un bon caving Salut Ouais j'ai eu un bon caving Salut Duinoni Ouais j'ai eu un bon caving J'ai perdu un cœur encore gros j'ai eu moins 3 coeurs Salut quoi mon pote Comment ça va Fais chier Tranquille non je vais pas te sauter cette fois t'inquiète je, je te promets que je vais pas te sauter sauf si je que t'es méchant Non j'ai aucune raison Salut Dino. Ouais oh, c'est ce Salut lui. moi je dis bonjour beau. à tout le monde en fait je veux voir un petit peu tout pas... le monde tu vois bah, pas tout aussi... Mais... bah moi si je suis en train de me faire un ami du film s'il vous plaît Ouais il s'est pas mal Euh non Bon du coup je pense que Bichard il est sympa il m'a rendu son épée Quoi hein Bichard Bichard Bichard. Ah, Bichard Ouais je parlais de Bichard ouais Salut ouais, bah tiens tant que je suis là J'ai confondu Dino et Bichard c'est pas grave Mais c'est la deuxième fois aujourd'hui Dino. parce y en a un qui a rade de l'autre super c'est fou! Enfin, on en avoir voir en fait. Ouais. Bonsoir, est-ce que vous auriez un orbe dis donc. <rire> euh, non, en mode j'ai pas été seul. <rire> Merci. Oh, mais c'est trop triste! T'as oh, pas eu de chance, <rire> euh, Par contre, notre job, j'ai vu Tibiscuit tout seul qui traînait autour du 0-0 et qui venait pas au 0-0 en pleine nuit. Ah. Je sais pas quoi. Enfin, euh, voilà. Ça a Prenez, bon, Prenez cette info si vous de voulez, de mais de voilà. voilà. Et comme à chaque partie de loup-garou, le 0-0 va se remplir petit à petit et pas beaucoup d'informations à en tirer. Du coup, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on... Bon, bref, vous avez compris, on attend, quoi. Salut, mec. T'as entendu euh, Je cherche quelqu'un et je me demande si c'est pas toi le vendeur de chaussures. Oh vendeur de chaussures attends. Je ne suis pas... Est-ce que c'est de... -ce est -ce est toi le vendeur de chaussures, Bichard <rire> Tu as à la recherche d'un vendeur de chaussures je me dis que c'est peut-être toi, parce que pour l'instant, de ce que je sais, c'est pas Danox C'est peut-être Douino aussi, Douino t'es toi le vendeur de chaussures ou pas de chaussures. Je... Attends, attends, attends, attends, j'ai compris un truc T'as compris quoi Bah je... Ça va, prendre t'as compris un truc Et là, là, là, là, là, c'est musique cinématique, noir et blanc, Illuminati, tout ça de ça C'est genre ça il film dans ce crâne et tout Et en fait, j'ai croisé tout le monde sauf lui Ilu, ça va Oui j'ai tout compris J'ai tout compris J'ai tout compris J'ai tout compris J'ai tout compris, ça, compris. Vrai, vrai, compris. Vrai, Oh j'ai compris j'ai tout La quoi? vérité Ça va Oui ça va Oh putain <rire> <'était un> <rire> euh... La vérité Naxor La vérité Naxor Ça La va ouais, ça me Oh putain <rire> <rire> non, non, bah... <rire> <rire> Il se me lève comme hein votre mère <rire> Aïe aïe aïe aïe Putain j'ai envie de pleurer pour ma propre <rire> blague Faut, faut pas te déchire là Non non y'a deux, deux noirs Non tu touches pas duino Elle m'a dit que tu l'a Elle a touché duino Elle a tué duino Pose duino Il arrive un drone un putain euh, Et alors Elle est jamais dit que j'ai touché Bah moi je te le dis ouais, Bah win t'es pf ouais, Bah win t'es petite fille Non la vérité sur Babune Babune, est-ce que t'es petite fille Donc mar... pour moi c'est ouais, Mercure au cool. J'ai tout compris J'ai <rire> tout compris. J'ai tout compris. Je me rappelle l'histoire du vendeur de chaussures non hey, plus. Let's go. Oh, Let's, go. Oh, est Let's go. Ah, ah c'était lui Ah c'est relativement tôt pour une mort pour Il, il assez... était avec... Attends attends, faut euh... se rappeler, il était avec qui Quand il y a eu le giga greux Euh. Il dit... il tout non, de... Je Mais pense il était que du coup, coup, coup par rapport à ce que il je t'ai dit Il était grave à côté de vous Non Tu connais le rôle de <rire> Nanos Le <rire> magasin foutre le cœur c'est un Duino bon Apparemment LG avec euh, Lib, Gap et Gamur Mais c'est chiant c'est tout le temps les mêmes teams de loup gros Ga Gap il est LG parce qu'il était genre en train de péter un câble par rapport au groupe Dans la dernière game de LG il y avait aussi... Mais mec c'était les mêmes, c'est la même que la... C'est les mêmes que la dernière game gros on en parle ou pas C'est exactement les mêmes Monsieur un temps dans votre ça vous dérange oui mais Pau qui est Bichard euh, ils je, pense, de je pense euh, pas parce que je honnêtement de... je te le dis si si, si, si Nanox c'est pas le salvateur je pense que c'est bah, soit c'est Luzord comme la dernière fois soit c'est Bichard je pense Parce que tous les autres apparemment ils sont méchants Je sais pas, hein. Bichard il aime bien foutre le cœur alors Après, non, mais pas en fait, bah, si c'est Nanox Gilles, je sais, tu soit, sais que tu ne dois pas êtes, faire soit de toute façon soit Oh. J'ai raison sur ce que j'ai dit tout à l'heure, soit vous êtes loup en fait Parce que... Euh... Attends parce que tu m'as dit d'autres trucs, donc lequel tu non, parles, bah non, bah tu parles bah de Le quoi tout dernier, le tout dernier en date Le tout dernier oui voilà, oui. soit tu as raison sur ça, soit, soit c'est ça, soit vous êtes loup, en fait il a pas d'autre solution Donc euh... Donc tu préfères quelle pointure <rire> 40, 41, 42 Ah oh non mais, quel... ouais. <rire> mais ferme ta gueule, mais ferme ta gueule <rire> <je suis> pas... <rire> Ouh, il a vu. Oh, il a tenté de la faire discrète, hein, mais la discrétion, c'est la discrétion de l'huissier guerre. Euh, okay, pareil, est bon, pareil, lui, lui, lui, soit il est ça, soit il bait. Putain, mais gros, oh là là. Babouin, il nous a cité 4 LG, il nous a dit euh, Lib, Gep, Gamur, Duino. Et pour moi, il y a, y a Banano ce qui des est des chelou heures, parce qu'il reste tout le temps tout seul. C'est parti, Kill Ok, alors on va faire un truc. Tu, à... tu me vends les chaussures au prochain non, non, jour. Non, mais non, mais non, ah, non c'est comme, notes, comme genre c'est. Laisse-moi okay. vendre mes chaussures le, le, tranquille. Le, le, le doute persiste, le doute persiste. Attends, attends, attends, t as t as t as t as attends, attends, attends, Vas-y, on t'écoute, on t'écoute, t'écoute. Euh, alors, j'ai eu un petit problème avec euh, <rire> quelques personnes. Avec Gep, Nordco et Duino. Ouais, ouais. Il y avait Lib aussi, il y avait Ah, ouais, ouais, ça semble. Des disons qu'il m'arrivaient quelque chose de quoi. <rire> et tu pourquoi a... pourquoi t'as un plastron maintenant Bah merci merci pour les loups mais en fait euh, t'es loup aussi quoi. Pourquoi tu bah non. Que, que, quel, comment t'aurais pu avoir un plastron il y a que de... y a... depuis le début de la game je l'avais. <rire> Illu. Il depuis eu. depuis non mais je, je, je te jure il je... il Illu. Il on s'est on est arrivé ensemble on s'est regardé on a fait et hey, toi aussi. Oui bah oui. Mais forcément genre c'est facile à dire tu vois. Genre en fait c'était justement pour ça que j'ai fait ça tu vois. Pour qu'au bout d'un moment il y ait quelqu'un qui se dise. Euh... J'ai dit de... depuis tout à l'heure. Attendez, fait... Radan Radan Réflosur attendez. Réflosur attendez. Bon, par contre, il, il, il lui. Il lui. <rire> il lui. <rire> il lui. <rire> il lui. Dis-moi, dis-moi. Au mais début, t'es arrivé au 0-0. Tu peux me dire. Attends deux secondes. T'es arrivé au 0-0. T'avais. que t'es Nike Oui, j'avais que des bots et j'ai dit. Oh là là, j'ai 20 gaps sur moi et tout. Franchement, pas mal. Mais t'es sûr. D'accord. Ah, ça va l'ancien ils étaient plus loin. Moi Oui, oui. Ouais. Non, ils étaient plus ah, okay, loin okay. et en fait j'y suis allé pour ah, euh, vérifier s'ils étaient vraiment méchants ou pas parce qu'on avait des doutes sur qui était méchant entre Tibiscuit et... et eux. Parce qu'apparemment c'était Tibiscu qui les avait brain, ils ont tué le monteur d'eau, ça de, de ça, machin. Oh je pense vraiment à lui, euh, ancien finalement. Okay. Oui, moi aussi. Mais du coup, vous deux, vous êtes. Euh... Bah, s'il est pas ancien, il est méchant tout simplement. Oui, s'il si est pas ancien, Oui, oui. Il est Donc là, vous êtes en train euh, de gérer. Il y a le vendeur de chaussures, il y a les deux salopes. De Y'a le On a un petit groupe sympa là. Ah, oui vieux méchant. Et a juste. On a juste pas le rôle de pompe. Moi je sais pas. Ouais, voilà. Salut LD. le LD, gentil. J'ai encore le gentil. Euh. Ouais. Gentil. Ok. Gentil. Gentil encore. Gentil encore. Gentil encore. Clairement. Ok, mais je pensais qu'il était méchant, autant pour moi. Moi je pense qu'il est gentil. Non, non, non. Jusqu'à un certain moment. Non, c'est le SV. Ou alors, où c'est le SV Ou c'est un truc comme ça Moi je ne suis ah t'es pas SV ouais, je... Moi je pense qu'il est enfant sauvage T'es hein. chasseur Ponk Ah oui. je dis pas hein. Et là ça commence à devenir compliqué Nanox sait que Ponk est enfant sauvage Mais la question c'est combien de temps va-t-il attendre avant de le sauter Il va falloir agir très vite Et en plus je ne connais même pas le rôle de Nanox Simple villageois, chasseur C'est difficile okay. Mais moi, je Et Nanox il quoi du coup Actuellement <rire> je suis gentil Les Nanox tu serais quoi du coup ah bah, Babouine, voilà. cupidon Les gars faut, ouais, faut qu'on qu y aille. En vrai faut qu'on y aille les gars. Gamure aussi. Il y a un genre, bah, ouais, oui j'ai oui j'ai trois coeurs quoi m'a bah, mais, mais de merde d'accord j'avais pas vu merde. Trois cœurs, quoi, Je pensais, que... pensais que t'avais rejène, attends désolé. On attend. Euh... Mais Nanox tu serais quoi toi si euh. Attends. Ah bah je. Suis or okay. t. Suis Oula Bah non du coup, bah non du coup Bah non hein. Bah non, pas maintenant. Bah su non. Bah bah hein, Par hein. de... de... de... le bah, les gars, je bah, <rires> <s> <rire> suis gentil, <an> de... <rire> suis suis quest les gars. suis suis suis Mais non mais <rire> ils déjà vu. Tracez le qui s'est direct retrouvé, ils ont attaqué encore comme un. Ouais. T'es vilain T'es vilain Je suis pas le vilain, de... Non mais vilain quand même Un item que je reconnais je pratique l'écolocalisation avec ma langue. Rester avec le groupe de villageois aurait été trop dangereux. Je me décale en espérant que Pong puisse survivre. Et dans tous les cas, on a un lieu de rassemblement qui est la montagne. Je veux m'y poster et l'attendre. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pue un peu, là. C'est pue un peu. J'espère que PONK a pu s'infiltrer. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais tout seul Je suis fait poursuivre par tout le monde. Et pourquoi t'as gap Parce que j'ai plus la vie. Oui, bien sûr. Oh bah. Bien sûr. Hum. bien sûr, tu me prends hum. pour un con. Mais non, mais non, mais vraiment. Non, mais bien sûr, <rire> mais tu me prends pour un débile, gros. Mais non, Non mais quoi j'ai joué LG avant tout le monde. Hein. Oh. Ok, GG. Tellement power, dommage. C'est -ce LGB T'es LGB Bah euh, oui. Ok, passe des gars, puis je te laisse partir. Laisse-moi tranquille. Ok. okay. Laisse vas-y, je te laisse tranquille, vas-y, vas-y, pars. Par. Salut, salut, salut, salut. Ok. Il est LGB, il est LGB, laisse-le, laisse-le. Bon, je sais pas, c'est quoi ton rôle par contre. Vas-y, okay, vas-y, okay, reviens, reviens, reviens c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai tué Artium ouais. de nuit. Pour, euh, du coup, j'ai attendu le stuff. Ah, okay. stuff Nanox m'a sauté dessus, j'ai réussi à... T'as des, des gaps ou pas T'as des gaps ou pas J'ai pris trop cher. Okay. J'ai réussi à... avec Nanox. Voilà. J réussi, Nanox avait été caché, il m'a vu, vu avait sauté tout tout tout monde. Tout le monde. Avant, la je l'ai tué Quand les assauts, il était avec J'essayais ouais. de... Faire ce que je pouvais, et puis... Il a voulu me sauter. Ouais, je vois. Okay. Oh. Oh. Non, toi, je te pense vraiment que t'es es... LGB par contre. Ça, c'est du génie. Ouais t'es LGB hein, je suis pas trompé hein. <rire> oh yes J'ai okay. frérot. J'ai attendu le moment le mur hein. Oui, je je C'est la merde. Note de... bien ce que je viens de dire. Y'a lib. Oh, C'est la merde mec. Y'a lib. Attends, non, non, je vais te, je te, je te, je te, te dire. Mec, y'en y en a beaucoup. Power 4, what the fuck. Alors attends, j'ai 24 gaps. Okay, viens ouais, par, là, viens par là, viens par là, viens par là. T'as quoi comme arc Power 4 non, mais 3, 4, 6, 4, 5, 3, 6 Power 2 okay. euh, Écoute bien Ok Gamur, Lib, Punk, Nardco, Dwino, Naxor, Gap Attends Gamur, Lib, Punk, Ponc, Ponc Nardco Dwino, Naxor, Gep. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qui se font 100% confiance parce que j'ai tué les Et moi ils me font 100% confiance parce que je suis en fin Sauvage et lui a sûrement cramé, lui enfin, m'a... En fait de base j'allais te rejoindre et là il y a lui qui me halpague et qui fait Mec, mec, mec, toi aussi t'en es sorti et tout et Il a pas cramé que j'avais un placement sur moi qui que les lg donné tu vois D'accord Ok donc du coup mec, c'est vraiment la sauce, faut qu'on faut qu'on équilibre, faut qu'on tue plein de loups T'as la salvation hein. Euh pas encore Non mais au prochain app tu me la mets et quand je, je l'aurai euh, je... Je... je les trahirai pendant la en fait. Ok. Et toi faut, que... toi, faut que tu... toi faut que tu restes safe le plus possible Va avec les villageois, va aider les villageois et tu, et tu, leur, tu leur dis que je suis enfant sauvage transformé, ok Et que je t'ai attaqué. C'est première chose que tu leur dis en arrivant. Bon, ça va être difficile. Il y a encore 5 loups-garous et on est que deux. Le village ne pourra rien faire tout seul. Je vais essayer de les rejoindre. Ça reste Ouais. Si, euh, si ça descend un groupe de 3, on se rejoint. On se Ici, ouais. <rire> ah, bon. Vous êtes que 3 ouais, ça va. Alors euh, écoutez, ça fait simple ouais, <rire> de marrant avec les ordres. Oh, T'as récupéré l'arc du Bidon Non, moi je sais pas, je suis un prouège. Peu... Ouais, J'en ai 8. J'en ai plus accent mais... ah, moi. Ouais, tu peux quand même être en couple. Là, mais bon, il manque le couple hein. C'est vrai, il y a plus de <rire> loups plus l'LGB. Quand même mon argument il marche pas. Bah j'ai rien dit du coup. Mais quel connard, il m'a mis deux coups d'épée Tu m'as poussé Tu m'as mis trop... Donne-moi une gap. Attends la situation se complique encore, Ponk a essayé de s'intégrer parmi les loups-garous, mais Lib ne le veut pas vraiment dans son groupe. Je vais retourner à la montagne pour le retrouver, mais plus le temps passe, moins j'ai de nouvelles. J'ai beau faire des dons, Ponk ne répond pas et ne répond pas à mes dons. Je perds le contact avec lui, je reste plusieurs minutes sur la montagne, en attendant un signe. Le stress augmente, ma tension chute, Je n'ai toujours pas de nouvelles. Et là, une seule chose peut être arrivée, une seule chose s'est passée, vous vous en doutez Trop de vie, mec tu n'y arriveras pas, t'es nul Ah mais il est là-bas lui Salut les gars Salut Salut les gars Salut grand C'est speed hein Ouais je sais mais c'est pas grave de toute façon, l'autre groupe est full donc. Désolé, je vais te tuer. Hein. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Allez, <rire> faut se laisser mourir là. Ah non, non. Oh, vas-y. Bah, si. copains On va rattraper avant. Ah, vu que vous boostez, ouais, mais bon, c'est pas grave. Oh, vas-y, bah, je fais nimpe. <rire> Il y a ça Viens, guêpe! Guêpe! Au secours! Non, il m'entend pas, j'ai des vues. Je Non! Vite, il va tomber de l'autre côté. T'as pris cher, hein? Oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, attends. Ok. Un petit vol là. pas sur le monsieur. T'inquiète, t'inquiète, moi ça va. Au bout, descend. Descend. Et le côté là, là, là, là, là. Côté 0. Vrai, ça rush, ça. T'es bloqué, putain. Oh la luck sur la lave, par contre. C'est bon, GG. GG. Ok, enfin, bien le chemin. T'as combien de gapels 13 et toi 25. De gamer ouais, ouais, j'ai 25 là. Okay. J'ai récupéré. Ouais, oh, bien joué, quoi. Bien joué, frérot. Vraiment ah, bien joué, les gars. Hein. Putain, votre infiltration là dans notre groupe et tout. J'ai fait P3, de P3 P2, vie P2, P3, P2. Euh, j'ai 3, 4... Je suis full, je suis full à 24 gapple. T'as combien gapple? 14. Attends là t'en as 5 de plus derrière, on a 19 tous les deux comme ça. Ok. Ok, bon, maintenant faut bien jouer. Pourquoi Baby nous a mis en couple Bah je l'avais dit à hein, bon que c'était pas quelqu'un qui.. Euh... Ouais c'était random. Non c'était pas random, je pense qu'il savait qu'on était potes et qu'il nous a mis. Oui mais, oui mais euh... Mais euh, je sais, vu le temps qu'il avait mis à, à nous mettre en couple, je savais que c'était un peu plus notre pote Ça bien, enfin, bien, coup, bien euh... analysé. T'as bien analysé frérot, je toi. Merci, merci. C'est chaud hein. Ouais, euh, mais t'as bien joué Moi, hein. bon, je pensais que ce que t'attaques plus tôt parce qu'on était plus avantagé si t'attaquais de jour. Oui mais je t'avais pas vu euh... Et ah, mais... non on est plus avantagé de nuit parce qu'avec la salvation je peux. Ah justement, t'as la salvation dans tous les cas. Mais j'ai drop. Euh, oui, mais française. non, mais j'ai là, je peux drop. Donc, ah je peux ouais. tank en fait. En 1v1, tu vois. Là, je les ai isolés et les je les drop à la surface en fait. D'accord, Bon, bah maintenant, ça va jouer au fight, vous hein. T'as un Vas-y, en vrai, j'ai encore la salvation là. Dans une, minute, je peux... dans une minute, je peux bien fight. Je vais essayer de focus ah, En vrai, Gap d'Artco, ça va être chaud. Hein. Enfin, je drop. Euh... Faut que j'essaie de drop Douino. Gap est pas loup, hein. Si, Gap et loup, est loup et infecté. Merde Là il reste plus que des loups hein. Sérieux Nardco, Duino, Naxor, Gap c'est lourd. Hein. J'espère qu'ils vont faire des groupes de deux Je pense pas Ils vont faire un groupe euh, Naxor et tout Oh non ça va être chaud Et oui comme vous l'avez vu on est deux face à quatre autres loups garous Il va falloir qu'on sorte un team légendaire pour pouvoir gagner mais Attends euh... faut, faut, faut, euh, ouais, mais faut, faut pas que tu t'avances dans le fight vraiment Tu me laisses devant et tu fais des dons tu vois Et moi en, en gros tank sur je la mêlée sais, je, peux, je peux en drop 1 tu Je vois, sinon, des pas... dons de 20 comme ça c'est fini Ils sont ça se trouve, ils sont des esquives, genre. Ah, mais ils sont là Ah, ok. Attends, quoi Oh, bah, vive le P.K. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Descends, Denir. Ah, je peux pas. Descendu. Je fais la speed. Attends. Oh putain, j'ai pas mangé ma gamme. Quoi, attends, j'ai Steph là Oh gros on a trop bien joué Pfff bien ouais mec c'était trop fort 27 Gapel, le il est là, à gauche se bas Oh ouais, je sais, il va vouloir il va vouloir choper son mec. attends j'arrive, je choper les... Là, là, là, là. Oh. What the fuck les gars Il vient se passer quoi là Non mais... Il est démodi Gap Par ton coup de KB mec Le, <rire> le coup mec, de KB coup... Euh, Mec je te jure Gap, il a pris un rouleau compresseur hein What the fuck hein mais t'as quoi comme stuff, fais voir? Parce que ah, je te l'ai dit, hein, là, là cette configuration c'est la meilleure pour nous. Hein. Ouais, je sais, mais après, bon, là. Je, je te dis, là, moi, là, là je, je, je, je, je suis parti, gros, je suis, en, je suis en mode rouleau, là. Ah, derrière, là! Il a pas la gap. Oh. A, GG, gros, putain, les dons, mec, t'es trop fort, hein! On est trop fort, hein! Oh. Salut Aldé! Il parle pas là. Wow bon ben. Mais... T'as voulu taper quoi, de, de narco les moustiques là Tous droits Oh là là Oh là là Oh là là <mérite> oh <mérite> <mérite> oh franchement, franchement, bien joué les gars. C'est là le retour. Sicile <mérite> frérot, Sicile. Le retournement, <mérite> putain. <mérite> le retournement, il était vraiment. Putain mais inspiring. Bichard, mais quand je te dis que j'ai le meilleur teamplay au monde avec toi, ce n'est pas faux. C'est génial, c'est génial. GG, GG, GG, Bravo les gars. Et c'est comme ça que se clôture cette game de couple. Comme quoi, même quand tout est perdu d'avance, on peut quand même retourner la situation. Beaucoup de chance et de teamplay ça nous a permis de gagner cette game. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai décidé de revenir en force avec une game que vous attendez depuis longtemps. Et j'espère que le montage vous a un petit peu plu quand même. La vidéo est longue, je sais, mais je ne pouvais pas la raccourcir. J'ai essayé hein, pourtant. Merci à tous ceux qui ont regardé toute la vidéo. Je sais que ça a été long. Et les autres, eh ben, écoutez, euh, bon week-end à vous. <rire> en tout cas, on se retrouve samedi prochain à 14h pour la nouvelle vidéo et toute la semaine en stream. Bon week-end et bonne semaine à vous, mes chers compatriotes.